Énorme. Yo les gars on continue notre périple à Angers, c'est un gros lieu vraiment où il va y avoir un show de moto -trial et de vélo, c'est là où on se rend. L'idée c'est deux jours de démonstration, il y aura trois gars en vélo et quatre en moto. Le retour pour moi sur la compétition, on va voir comment ça se passe. Il y aura un cadeau à la fin de la vidéo donc restez bien et que le show commence, c'est parti. Là on est dans les coulisses, on va aller repérer les zones, on va laisser le vélo euh, là pour l'instant. Le beau stickers, bomber show, ouais. Allez, suivez-moi. Le but est simple, aucun pied au sol, en tout cas le moins possible, que ce soit les motos ou les vélos, c'est pareil. Genre là, c'est la première marche d'entrée, elle fait ma taille, il va falloir faire ça, enchaîner tout le truc. Ça en moto, ça peut aller, ils prennent l'élan, sauf que nous on ne peut pas pédaler là-dessus avec le vélo. On va devoir se pendre ici, celui-là il est énorme. De là, il faut aller là-haut, regarde la rampe là. Genre il arrive là avec la moto, et normalement, backflip. Bon là, du coup, j'ai récupéré les tickets resto, on va les manger un petit coup avant le show, ça commence dans une heure, puis après on va se préparer, s'échauffer, et puis place au chaud. Conseil alimentaire avant la démo laissez caché, pour les frites là c'est pas vraiment recommandé mais les haricots hein. on reste bien mmh, bon. on a bien mangé ce que j'ai envie de faire pour corser un petit peu le show ce soir, je vais mettre sur Instagram d'ailleurs ceux qui ne sont pas vous pouvez me rejoindre et je vais poster une story vous allez voir yo les gars on est au trial indoor de Angers je vous propose de me lancer des défis, je vais devoir les réaliser devant la caméra Voilà, on est sur Youtube, proposer les défis j'essaye de les casier voilà voilà allez postez donc ça vas-y c'est lancé ben on sort le vélo et puis feu hein. ok là on a attendu un petit moment on va voir maintenant les réponses pour les figures un whip c'est peut-être jouable ça genre un espèce de whip je peux sauter faire enfin, une figure ok je valide le whip stoppie sur place en sautant veut dire sauter sur la roue avant je le valide aussi ah on a un dab sur la roue arrière faire un dab ça ok je valide on a le truc que je redoutais le backflip non pas avec ce vélo là, ça je valide pas le backflip. Il y en aura d'autres, vous allez voir, je les mettrai affichés dans l'écran Là vous l'entendez, les motos commencent à arriver, on va se choper sur cette petite zone et après bah c'est parti viennent de nous appeler, donc c'est parti, le show va commencer. Les d'abord, après c'est les vidéos, donc c'est parti, on y va, on se rejoint sur la tête. Ouais. Ouais. Allez, je vais. Angers, vous pouvez Oui, Angèle, oui. Ouais. Allez, nous, ouais. on Il a décidé de pas s'arrêter. Ah, regardez ça. manger, oh, See gonna next week. Let's Ça se passe très bien, J'essaie de rajouter ma petite touche freestyle dedans, j'espère que ça vous plaît. Bon première partie de la compète elle s'est bien passée, j'ai réussi à rentrer un grand nombre de vos figures imposées. J'espère que vous êtes fiers de moi. Je profite de l'entracte, on va aller voir, faire plaisir aux abonnés, que des cartes postales, on va les dédicacer. Peut-être toi qui regardes la vidéo, t'étais là. Dis-le moi dans les commentaires. Ouais, Restez les gars, ils nous ont appelé. Il y a un défi vélo contre moto qui ira le plus vite. Jack Price qui vient de remporter cette manche aujourd'hui et moi qui ai remporté cette manche aujourd'hui. On va voir qui va le plus vite sur la zone qui est juste derrière la zone des bus. C'est parti. À votre avis 1, 2, 3, oh, Ça part très très fort. Ça va très vite allez Jack. Regardez ça. jean à la fin du show, c'était tellement lourd Plus de 6000 personnes sur ces deux jours J'espère avoir réalisé vos figures que vous m'avez imposées sur Instagram Et donc du coup ce maillot là Hop je fais une petite démo avec mon nom C'est en jeu concours sur Instagram Donc il y a juste à y aller maintenant Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Et on se retrouve lundi prochain à 18h comme d'habitude maintenant Ciao les gars